Vous cherchez des bureaux, mais sans vous engager dans la durée Vous souhaitez pouvoir moduler le nombre de postes au gré de votre activité Et vous n'aimez pas perdre de temps Bienvenue chez Working Space. Notre rôle vous permet de trouver vos futurs bureaux, simplement, sans perdre de temps, selon vos critères. Secteur, budget, nombre de postes. Pour y parvenir, nous avons développé des relations avec l'ensemble des espaces flexibles. Espaces de coworking, sous-location et bureaux clés en main. Un seul interlocuteur une vue d'ensemble, et une sélection des meilleurs espaces, au meilleur prix. Pour commencer, saisissez vos critères sur Working.Space. Notre moteur de recherche vous présente les espaces les plus adaptés. Soit vous contactez les espaces directement, soit on prend le relais, en nous confiant votre recherche, pour vous faire gagner du temps. Dans les deux cas, c'est gratuit. Si vous souhaitez qu'on prenne le relais, nous vous échangeons par téléphone pour définir vos besoins de manière encore plus précise. Ensuite, notre équipe se met à la recherche de la perle rare et vous adresse les meilleures propositions sous 48 heures. Nous visitons avec vous votre sélection. Vous n'avez plus qu'à choisir. Bien sûr, nous négocions le meilleur prix et les meilleures conditions pour vous permettre de vous installer rapidement dans vos nouveaux bureaux. Avec Working Space, trouvez les bureaux parfaits sans y passer des heures.